C'est rigolo, le meilleur c'est Necrorateur. Et le pire c'est Enzot. On part là-dessus, hein On part sur le Enzot. Hein Let's go. Oh il y a les bêtes. Enzot peut être joué, enfin peut être proposé même s'il n'y a pas bête. Bon pour le coup ça n'a vraiment pas de sens. Ah revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Ok, on va prendre le token, hein, c'est standard ici. Je ne l'ai pas essayé, le mécano. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé Après chaque actualisation, qu'on fait provocation, furie des vents, incarnation ou bouclier divin à un serviteur de la taverne de Bob. Ça me paraît un peu étrange. Ça me paraît pas dingo. Mais à voir. Euh, on peut commencer par la 2-2, je pense. Coucou Mag Salut Galados. Hello à tous, bienvenue Salut Tribal Chief. Ça peut faire des dingues dans un lobby Murloc Ah c'est clair Avec les Murlocs, j'avoue que si t'arrives à choper le, le Boubou Divin, t'es bien Ça c'est clair Après c'est après chaque actualisation, donc j'imagine l'actualisation de base compte Donc pour le coup ça peut être assez intéressant en early game J'avoue que sur ce truc là ça peut être chouette J'avoue en early game ça peut être sympa Ouais non en vrai c'est assez cool hein, si t'arrives à choper genre réincarnation ou bouclier divin Sur les... ouais ouais non ça peut être... en fait ça peut te permettre d'avoir un bon late et un bon early En tout cas un late, euh, même si c'est un peu RNG, enfin c'est carrément RNG mais... Je pense que ça peut être viable ou cool, peut-être pas viable mais cool Doki. Bon, on peut jouer grenouille avec ce perso. On peut jouer, bon en général, on peut jouer méca, mais il n'y a pas les mécas. Après, on peut utiliser le perso et le virer ensuite. Hein. Enfin, le... le poisson, je veux dire. Ok. Alors, ça c'est intéressant, mais il n'y a pas trop de, surtout qu'il n'y a pas méca, donc il y aura un petit peu moins de ral d'agonie. Après, on pourrait up. En fait là le, le, le spot est pas beau je vais lui proposer un up je sais pas si elle acceptera mais là franchement c'est pas beau ce qu'on nous propose je sais pas ce que vous en pensez mais il n'y a aucune combinaison en fait il n'y a pas ça avec un Uran. il n'y a pas ça avec un, un Raldagonie et il y a pas ça avec un Naga. j'aurais tendance à me dire je up et tant pis ouais, c'est vilain hein. je pense qu'on va juste up hein, ici Ouais, juste up. Ouais, il a rien. Dommage parce que Ral d'agonie, euh, n'importe quel Ral d'agonie, pour le coup, ça aurait été même intéressant. Même peut-être tout seul. Salut Thomas, hello, hello. Mais ouais, là non, c'est affreux. Ah, lui, il a une belle combinaison. Il a bien raison. Ok, qu il, il a acheté sa T1 et en fait T2, il a du rôle pour Rodeuse. Ouais, c'est un peu bizarre en vrai. Bon. Très ok. Jouer 5 bêtes ou, na ou naga. Ah ouais, ils mettent même le. Maintenant, le, le, le tracker, il va, il va jusque-là, quoi. Terminer 3 fois votre tour avec des pièces d'or. En pirate, c'est strong, hein, dans ce lobby. Après, euh, on va regarder. Ra. Ouais. En vrai, c'est cool, hein, 3 tours. Faut, on tient 3 tours, on est bien. Ah, 5 bêtes ou naga ah, Déjà sur le tour on est rect Franchement je ferais bien rencontre de la vie On va faire ça hein. On va prendre le rat Et là il y a un peu deux écoles Ah non il n'y a pas de deux écoles en vrai Il y a acheter ça Ce pas le plus fort. Revendre ça Et J'aimais le poisson pour protéger le poisson. On a un mana flottant. On va faire ça. Hein. On va même mettre comme ça. On sait jamais. Bon, lui, il est censé mourir au début, mais. On va faire ça. On a 3 tours à tenir. Et puis après, on aura des pirates. Je pense que pirates dans ce lobby, ça peut être vraiment sympa. Si on peut même, dans l'absolu, commencer à acheter des pirates. Alors, pas ce genre de choses. Mais genre la 4-5 euh La à 4-5 <rire> Hop prochain tour Ah il faut tenir hein euh, Le truc c'est que si on commence à activer notre quête Mais qu'on est à 15 ou moins de points de vie on a perdu la partie Donc il faut quand même tenir Ok ok euh, Merci Ficker Coucou Fichou merci pour les streams de qualité ben, Merci à toi, merci de les regarder Merci de me soutenir, merci beaucoup On va prendre le deuxième petit loup. Ça, euh, là, c'est super ce spot. Ra. être chien. Là, c'est super parce qu'on a la tempo. Et on a ça qui va s'activer. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, on profite finalement de lui pour tempo. Et là, on fait une stratégie quête. Voilà. Si on considère que dans le jeu, il y a les stratégies quête, les stratégies personnages, les stratégies Bob. Là, on fait une stratégie quête. Et on utilise le personnage pour tempo. Finalement, Bob nous sert pas à grand-chose. Si ce n'est... Euh, euh, fluidifier tout ça quoi donc euh, mais je pense que j'aurais dans tous les cas pas up bon, à moins que la taverne euh, eût été horrible mais je pense que j'aurais ah, quoique après avec cette pièce après ça ça se vire bien donc j'aurais peut-être pu faire acheter une carte viable roll acheter une carte viable virer ça je pense que le up c'est trop risqué et ma quête elle est vraiment forte quand même Enfin, J'avoue que on en a déjà vu 3 des héros 2. Ouais ça devrait tenir là on a quand même vraiment un joli bord. Même si on achète que des tavernes 2. On va pas le mettre au chien en vrai. Ok doki. Plus qu'un tour. Peut-être qu elle est dans la 4. Dans l'A4, il y a quand même des choses intéressantes. En pirate, il y a la Peggy et le de Ventre. Ça dépend ce qu'on nous propose. Mais écoutez, ça me va bien. Je fais ça. Je fais ça. Je vends le chat. Et là, en plus, on a des doubles. Là, on est vraiment dans un joli spot. On a la tempo, les doublons, parce qu'on peut aussi tripler et aller chercher l'ardeur. Et maintenant, bah, on a deux pirates. Ça marche, hein c'est à la fin du tour. Hein. Terminé. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais ouais c'est à, à la fin du tour on termine le tour Et donc au début du tour on a les pirates Probablement ça se met bien Il Faut rester focus Salut Ayel de 37 Bienvenue à vous Bon lui il peut faire peur maintenant Lui il peut faire très très très très peur Lui il est déjà très très bas en live. Ah non mais il est parti Ok J explique. Tout s'explique. Et lui fait pleur, ouais. Ça dépend quelle carte il a eu. mais. Après, il n'y a pas de mama qui peuvent mettre beaucoup de points. C'est quoi qui peut mettre beaucoup de points en taverne 6? Elisa? Elisa, ça peut faire mal. Boa? Boa, Elisa, les trucs comme ça, c'est un peu chiant. Ou Orgozoa qui enchaîne plein. Plein de, plein de créas. Je me débrouille, je me débrouille Bon on sait qu'on va jouer pirate Je pense qu'on va pas jouer grenouille Oh voyez, on prend 15 hein. Ah c'est frustrant là parce que On est que tour 6 mais lui il a un bord de tour 7-8 quoi Ouais Frustrant là, très très frustrant Dommage Après ça nous permet de jouer contre le mort Et on prend vraiment une énorme, énorme, énorme tartine là On prend 15 quoi Très étrange avec la tempo qu'on a réalisé n'empêche ah oh non on est même pas, ah si on est là, on va jouer contre le mort. Ok. Bon, ça c'est cool quand même. Pas des trucs que je veux. Ok. Je vais Belle vais maintenant. Ah, super. Quelle ardeur. Ah non, Vanessa, je fais la gueule, mais en vrai, Vanessa, ça marche bien. C'est pas incroyable, mais ça a le mérite d'exister. Vaness ça a le mérite d'exister euh, ça on va pas le geler quoique en vrai on a une chance de le tripler il faut geler un pipe ça m'embête un peu en même temps ça me choque pas ça m'embête mais ça me choque non non parce qu'on a encore maître chien qu'on aimerait bien tripler donc je pense pas non, on a encore maître chien qu'on pourrait tripler Bon lui il est prenable Bon les maîtres chiens ça part au prochain tour hein. Soit je les triple soit ça, ça dégage Parce que là les 4-3 euh, je préfère avoir des pirates qui profitent de la vanesse L'avantage c'est que je suis vraiment très bas en PV donc je vais jouer contre le mort au prochain tour. Par contre contre le mort peut-être qu'il va falloir up que je suis à 22 et il faudra quand même commencer à choper des Tony et l'ardeur. Sachant qu'en vrai j'ai un taunt. Ce qui est très intéressant avec euh, Tony. Donc là je joue contre le, gars, le garçon normalement. J'espère. Ah oh, c'est cruel. Des boules. Des boules magiques. Euh ok. Bah, je peux pas up c'est Pas interdit, mais j'ai pas envie. Prends bon, ça. Un choix tactique intéressant. Allez-y, engagez une de ces recrues. Allez-y, okay. engagez une de ces recrues. Ben, je vois ce que vous voulez faire. Je vais, je vais vendre les boules maintenant, je crois si ça va là je suis un peu deg mais je... ou alors on vire poisson le poisson il invoque une 4-6 on s'en moque un peu là je sais ce que je vais faire je crois que ça me dérange pas de booster lui c'est juste qu'en termes de pièces c'est pas incroyable mais c'est ça. Ça. Ça. Ça. ça. ça. C'est pas ouf. Mais. C'est pas ouf, mais comme ça j'ai double ici. J'ai ça qui est facile à tripler. il en faut juste un autre. Ok. Ah, dommage. Je crois qu'on a loupé le coche pour jouer contre le mort. Ça m'ennuie un peu. Merci euh, AK13 Samus. Merci pour le prime. C'est gentil. Merci infiniment. Donc ça va être compliqué de up là. Et on a encore peut-être un ch... 26, 39. Ouais il y a un gap hein. 39, 26. C'est bizarre 39. Je que... oh, bon, non c'est pas 39. C'est un bug. Bon ça tient. Merci McKee pour le prime. Merci beaucoup. Ok nice. On n'a pas loupé. Donc, est-ce qu'on veut ce genre de choses Non. Là, il nous faut un larder. Les rolls sont importants. Ça, ça fait beaucoup de stats, mais les rolls sont importants. Oh Est-ce qu'on l'achète maintenant Quel est l'intérêt de l'acheter maintenant On perd pas une pièce. Comment est-ce qu'on peut l'acheter maintenant Il faudrait virer ces petits loulous. C'est jouable, hein, techniquement. Et on vire pipe également et on achète ça et ça. Non mais pipe ça strip trop bien. En même temps en 6 je joue rien et Elisa m'intéresse pas. Donc en gros je peux virer pipe et les 3. J'enlève ces 3 là et j'achète ces 2 là. Je garde lui pour Tony. Je pense. Faisons ça, c'est what the fuck mais faisons ça. Faisons ça Comme ça on commence à booster des cartes Qui vont être gardées sur notre board Sensiblement Ok Merci euh, Warren Ben. Merci pour le prime c'est gentil Merci du soutien merci à vous Merci beaucoup Ok, ok. Donc là, il faut un Tony. Il faut un deuxième Larder. En PV, on est un peu ric mais ça peut le faire. C'est nul. Bon, ce Muroson, il avait quoi, avant notre adversaire Il avait deux créas. Oh, c'est dommage parce que c'est incroyable ça. <rire> c'est trop dommage. Oh waouh. Je crois qu'on vire lui. On va roll d'abord, mais je crois qu'on va virer lui. Ça me dérange pas de garder ça. Il faut que j'aille un poil plus vite par contre. Oh cool ça Ouais, on va en jouer qu'un. Hein. On s'en fout d'avoir l'autre. Euh, je vais les garder, lui. Salut, Fichou, la cote est reset euh, La cote n'est pas reset, non. Elle sera reset, je pense, début janvier. Elle sera reset début janvier. Ok va être compliqué si on trouve pas euh, de Tony ou de... Après un autre larder ça changerait rien mais ça libérerait la place. Je pense que c'est le dernier tour pour garder ça en considérant que c'est le dernier tour pour Tony. Nice. Ouais c'est cool de booster un petit peu. Ça donne de la tempo à une compo qui est forte si on nous donne le temps. Et si on nous donne pas le temps, et c'est souvent ça qui manque. Hein. Souvent, quand on joue ça, on se dit « Ah, un tour de plus !» Mais le tour de plus, c'est peut-être à nous aussi d'aller le chercher parfois. Vos ont tout donné. Ah, incroyable J'ai presque envie d'acheter ça, mais ça a pas de sens. Ah quoi que, j'appelle le con. C'est ça qu'il faut jouer. My bad, my bad. Il y a pas mort d'homme. Est-ce que je tonne ou pas On a pas pièce infinie. Pas envie de taunter, On en joue un autre. Bah, je sais ce que je vais faire. Comme ça j'ai mon taunt, ce qui protège un peu ma compo. Même si c'est pas le taunt du siècle, il a le mérite d'exister. Ok. Donc j'aime bien l'idée là. Hop hop, comme ça. Euh, meta qui stagne, ça donne pas trop envie de jouer à BG. Ah bah c'est normal, on est dans une fin de méta <rire> La meta elle a 4 mois maintenant, pratiquement 4 mois. Donc c'est normal qu'elle stagne, il, y a, il va y avoir une grosse extension début janvier, il y aura sûrement une nouvelle race, ou un gros truc. Euh, ce sera le gros patch, il y aura reset de cotes, il y aura retour des lobby legends. Donc là forcément on est dans un mois creux. Après c'est aussi pour ça qu'il y a l'extension Hearthstone. Hein. Il ne crée pas du contenu en même temps que l'extension Hearthstone. Donc euh, il y a l'extension Hearthstone si tu veux jouer. Et il y a Marvel Snap si t'as si pas envie de jouer à Hearthstone. Donc pour le coup, ceux qui n'ont pas envie de jouer à BG ont vraiment la possibilité de jouer à d'autres jeux hein, qui peuvent un petit peu ressembler en termes de stratégie et qui sont très très intéressants. Nice, fallait le tuer lui. Pas de la chance, mais on fait pas confiance au tracker. On était peut-être devant. Merci le Pex pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça on pire maman. Hop, hop. Alors ça c'est très intéressant, on bah, va sûrement le jouer à la fin. Essayer d'avoir le réflexe de remettre les cartes, ça permet d'augmenter de... les chances de récupérer un pirate. C'est très léger, mais ça existe. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le déranger. Hé, voilà qui promet. Ok. Bon, c'est déjà pas mal de l'ardeur, c'est pas incroyable, mais on fait comme on peut. Euh, « Tu considères TFT comme un jeu pouvant ressembler à BG ?» Ouais, ouais, c'est des jeux qui se ressemblent beaucoup. Bah Pour le coup, BG, pour moi, est plus proche de TFT que de Hearthstone. Enfin, tu vois, même si c'est un jeu hearthstonien c'est des jeux qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle des auto-chess. Des auto-battleurs, plutôt. Auto-chess, c'était un jeu. Hein. Des auto-battleurs. Mais euh, après, TFT, moi, j'ai essayé. Je trouve que c'est vraiment pas fun. C'est pas intéressant. C'est pas vois. J'ai vraiment pas du tout aimé, mais il y a un peu deux teams, il hein. y a la team BG la team euh, TFT pour le coup. Est-ce que tu as vu que Marvel Snap avait gagné un prix de meilleur jeu mobile de l'année ouais. ouais, je l'ai mis sur Twitter, ce qui est assez fou, en 60 jours, en moins de 60 jours, le jeu il est devenu euh, le jeu préféré euh, cette année. Après, euh, comme je vous ai dit, hein, le jeu a dépassé tous les autres jeux de cartes et en très peu de temps. Hein. Pour le coup, ça ne veut pas dire que les autres jeux de cartes vont disparaître, et heureusement. Hein. Alors, ça ne va pas disparaître, mais... mais. Je meurs pas, mais je prends une grosse tartine dans la gueule. Hein. <rire> ouais. Et c'est clair que j'imagine que d'ici quelques mois, il y aura autant de joueurs sur Snap que tous les autres jeux confondus. Euh, jeux de cartes, par là, évidemment. Ok. Sans d'autres Tony, c'est un peu complexe. Ça se voit. Hein. Ouais, sans, enfin, euh, Tony, pardon, Larder. Sans un autre Larder, c'est compliqué. Même si ça fait de la stat, hein. franchement, on grossit bien. Hein. C'est indéniable, hein, mais. Là, on fait pas mana Infini, quoi. Le fameux mana Infini qui est important dans ce, dans ce deck, dans ce jeu. Ça fait de la stat, mais à un moment. On peut avoir quelques limites. D'ailleurs ça ça dégage, je sais pas pourquoi je le garde en main, je suis un peu con con. Oui c'est la vie ouais. Aïno, I know, aïno. I know. Ah c'est bien ça. Ah merde j'aurais pu faire ça. Ouais mais non non non ça, ça coûtait trop cher. Non non c'est une connerie. Bah J'aurais pu, mais ça a coûté trop cher. Continuons en des à jouer des pirates, ça fait beaucoup de stats. Essayons de trouver une héroïne pour finir, ou une Monted, hein. on est quand même taverne. Avant de pas avoir le temps. Bon, on n'a rien. Ça va suffire. Euh, je pense que oui. Pas mal ça. Yes Pardon. J'avais trop envie de gagner cette game. Pardon, j'ai gueulé. Ça vient du cœur. Hein. Ok. Vamos, stop 3, c'est bon. Prends des points. On s'en fout des points dans l'absolu, il y a le reset, mais... C'est con ce que je dis, on prend des points, mais... En tout cas, on fait on, fait, on fait une petite perf. Là, contre Zap, on peut l'acheter contre lui, je pense. Je pense que Zap contre Beth, on devrait l'acheter. J'imagine. L'idée, c'est... Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas... Ah, aussi, ça peut être pas mal, mais je pense zap. Ah. Ça, c'est strong. 8 d'attaque, peut-être. Oh, waouh. Wow. On se lance des pics. Un serviteur de perdu, une pièce d'ordre de gagner. Ah, j'aurais bien aimé un, petit, une, un peu d'attaque sur mon zap, vous voyez. Bon, en vrai, ça sert à rien, là. Prends des pièces pour le prochain tour, si prochain tour il y a. Qui que vous de petit ok, on a un beau petit board, hein on a des bonnes créas, hein franchement, euh, les a bien grossis. Et à la main, à la main, entre guillemets, mais avec que de l'ardeur, quoi. Et c'est intéressant, là, c'est une jolie partie. On a bien profité finalement du pouvoir pour Tempo et je pense qu'on fera pas plus que 3 quand même. Parce qu'on est quand même tour 14 et notre compo elle est clairement pas finie. Hein. Il manque une carte dorée. Il n'y a pas de dorée. Hein. C'est con mais à part OP, mais Ah c'est ce deck là. Ah ça ça pique. Non, c est, c est fini. Ah non on est devant. Ah non mais on a mal tact. Ah il y a... Non il n'y a pas de value. Ah il n'y a pas de value qui... A ah, gauche, à gauche, à gauche please. A gauche s'il te plaît. Peut-être que... Ah dommage ça. Oh non Bien joué. Ah non Ah on était devant. Bah après on était derrière tout à l'heure. Hein. Ah, On peut le faire le top 1. Hein. Franchement on peut le faire parce qu'on a quand même du scaling. Hein. C'est con mais on a quand même du, du, du joli scaling. Peut-être supérieur à celui de mes adversaires. Ah dommage mais bon c'est une chance sur 4 et vu qu'on a gagné avant c'est pas dommage bon en tout cas première game avec un personnage merde réussi et en plus finalement c'est con mais c'est aussi ça battleground c'est des plaies qui sont fins et en fait le pouvoir héroïque on, a... on, on peut considérer qu'il n'a pas servi mais en fait il a énormément servi parce qu'il m'a permis la tempo pour jouer pirate parce que c'est ça l'idée aussi C'est que pirate il nous faut beaucoup de tempo et sans tempo euh, bon, on ne peut pas et là on grâce au pouvoir et grâce au 3-2 on a pu tenir pour la quête qui ensuite on a déclenché un gameplay on n'est pas allé au bout mais bon après pour jouer pirate parfaitement il faut avoir aussi de la réussite c'est pas que bon, l'ardeur dorée plus l'ardeur normale ce qui nécessite quand même 4 lardeur en tout cas sans Tony